Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du jeu l'opposé d'Alice la dernière fois j'avais dit l'inverse d'Alice mais en fait le vrai nom du jeu c'est l'opposé d'Alice et on se retrouve sur l'écran de choix des personnages après avoir fait le petit prologue mais bon, vu que je n'ai pas assez au Firas ou Henri ou Quentin on va faire chez parce que je ne les ai pas encore acheté les autres donc chez bon là il y a la description du personnage mais bon le truc classique. je ne sais pas pourquoi Mais le jeu a décidé de mettre ce passage là En espagnol Donc là on va se retrouver Au menu principal Pour voir la liste des épisodes Donc nous on va aller faire directement L'épisode number one Épisode 1 La cérémonie de couronnement Prit finalement fin J'étais dépassée par toutes ces suivantes Elles me traitaient comme leur reine Ce qui, ce qui me gênait me proposant de me préparer du thé, de coiffer mes cheveux, même de m'aider à m'habiller. Je n'avais jamais été servie par tant de personnes. Cela semblait, ré... semblait tellement surréaliste. Même à présent, je croyais toujours me trouver dans une sorte de rêve de, f... de fou. De euh, rêve fou. Voici votre thé, votre majesté. Mais le thé était chaud et son parfum, tout comme son arôme, était bien trop clair pour que cela soit un rêve. Alors, était-ce la réalité Étais-je réellement devenue la reine Où allez-vous, votre majesté demanda la servante surprise que je me laisse soudainement nous n'avons pas beaucoup de temps pour vous habiller votre majesté m'habiller oui pour le banquet madame le banquet personne ne me parlait d'un banquet m'écriai-je en silence dois-je vraiment y aller vous êtes l'invité d'honneur votre majesté mais je ne me sens pas vraiment d'y aller dans un endroit inconnu avec des gens que je ne connaissais pas prétendant être quelqu'un d'autre je ne pouvais pas supporter l'idée d'aller au banquet je veux être seule que dites-vous votre majesté la servante s'approcha à l'air perplexe, évitant le contact visuel, je baissai la tête. Je suis fatiguée. Mais votre Majesté Votre Altesse Royale a-t-il un problème Entendant la voix fière de Quentin, la servante se dépêcha de le laisser passer. Il leva légèrement les sourcils en posant la, que en posant la question comme s'il si s'inquiétait pour mon bien-être. Il s'était déjà changé, laissant le costume qu'il portait auparavant pour une tenue bien plus formelle et chique. Je suis ici pour vous escorter jusqu'en manquer, Votre Altesse Royale. Toi, je vraiment y aller les yeux de Quentin s'écarquillèrent et semblaient choqué sans voix. Il se tint complètement immobile devant moi, bouche bée, comme figé sur place. Mais vous êtes invité d'honneur, votre Altesse, dit Quentin après une pause comme s'il avait eu besoin de temps pour sortir les mots. Peut-être cela vous dérange-t-il que je sois à vos côtés, votre Altesse royale Non, ce n'est pas vous, c'est juste. Je vous protégerai toujours. accepteriez vous d'assister au banquet juste pour un court instant Je me souvenais encore de la cérémonie de couronnement que je venais de vivre si formelle, si tendue. Même maintenant, je devais porter cette robe serrée et inconfortable entourée de tous ces étrangers. Je baissé la tête, j'étais si fatiguée. Quentin vint, vit que je, enfin, vit que je baissais les yeux et s'agenouilla. Je, je comprends que vous soyez nerveuse à propos du couronnement. Et tout ce qu'il implique, cependant, il faut solidifier votre position en tant que reine, votre vitesse royale. Une cloche sonna, une des suivantes s'avança rapidement. Son éminence est arrivée Quoi Quentin se va activement, vo Votre éminence je penchais la tête troublée par ce titre peu familier. Je vous l'ai déjà dit, sire. Hein. C'est chez, chez Shire, celui qui avait placé la couronne sur ma tête lors de la cérémonie venait d'apparaître. Vous avez une forte présence. D'accord Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas cette phrase. <rire> bon, c'est pas grave. <rire> Nous dit-il à tous deux. À tous les deux. Ouais, à tous deux quoi. Quentin avait l'air surpris alors que, je, que chez Shire était appuyé sur l'épaule comme sur un tambour. C'est... Quentin était un adulte et Chachaïr un enfant, ou du moins plus enfantin que moi, et pourtant d'une certaine façon il semblait que Chachaïr était celui qui était responsable de Quentin. Cela me fit rire et Chachaïr me regarda avec un grand sourire. Bien, à présent que vous semblez vous sentir mieux, discutons, tous les autres peuvent nous laisser. Quentin et la servante inclinèrent la tête, allais-je être seule avec lui il fait votre choix. Euh, ne rien. Alors est-ce que je choisis de dire, s'il vous plaît, ne portez pas à tout le monde, ne rien dire, et laissez de partir ou remercier Quentin mmh. Euh, plutôt, on va dire, euh, quand même remercier Quentin, parce que je suis gentille, moi. Quentin Il se retourna. Merci d'être venu pour moi. Quentin grimaça largement, s'inclinant, puis il se tourna et quitta la pièce. Je pouvais entendre Cheshire récaner une fois, tout une partie il la pièce semblait terriblement vide, avec seulement deux. Cheshire posa une chaise de petit face à moi, avec des invoutures et sa scelle dessus, comme si il chevauchait un cheval. Oh, Alors, reine, je ne suis pas la reine. Vous portez une couronne, cela fait de vous la reine il a un large sourire et les épaules s'affaissèrent encore plus. Non, ce n'est pas si simple que nous ici et... Mais tout le monde dit que vous êtes la reine. Mais pourquoi est-ce que je ressemble à la vraie reine Bravo, oui Il s'adressait à moi comme à un professeur me tapotait la tête comme si j'étais une enfant. Que faisait-il Vous ressemblez exactement à la reine. Vous êtes identique. Je savais, j'avais soupçonné quelque chose comme cela et j'avais eu raison. Mais je ne peux pas être une reine. Je sais. Alors pourquoi ne puis-je pas rentrer chez moi « Non, peux peut pas faire ça. »« Mais pourquoi Vous savez dire que je suis un mensonge ?»« Je crie je un doigt sur mes lèvres, me faire taire. »« C'est vrai que vous n'êtes pas la vraie, reine. c'est aussi vrai que ce royaume n'a pas de reine. »« Et je t'ai offert une couronne, et c'est au moins une reine, actrice. Je regardais abasourdi, ailleurs me rendit mon regard. »« Tu ne sais rien du château, n'est-ce pas ?»« Mais comment comptes-tu survivre une fois j'étais dehors Où peux-tu aller dans cette jolie robe ?»« Je n'ai pas période... Je n'ai pas l'air d'avoir de l'argent ou des amis. Je faisais pression sur moi, essayant de me faire perdre espoir, mais il avait raison. Tomoko n'était pas là, et j'étais entourée d'inconnus. Oh, ne pleure pas, personne ne viendra te sauver, même si tu pleures. retira lentement son doigt de mes lèvres, poursuivre avec douceur des larmes de Nijou. Si tu me promets de rester et de jouer le rôle de la reine, je pourrais bien me laisser persuader de t'aider et rentrer chez toi. Vraiment Chez Je ne veux pas avoir à m'occuper d'une reine. usurpatrice pour toujours, je veux que tu retournes chez toi. Alors, avons-nous un accord Faites votre choix. Mmh. Moi, je serais peut-être du genre en train de me méfier, mais là, j'ai plutôt envie d'acquiescer. Il n'y a pas le temps pour hésiter. Vraiment Bien sûr Il hocha la tête, je ne sais ce qui allait se passer. Mais c'était peut-être le seul moyen de le convaincre de m'aider. Ok. Bonne fille Il me tapota à nouveau la tête. Je ne peux laisser personne savoir que tu es un imposteur. Maintenant, on te banquet afin que personne ne se doute de rien. Quoi fait. Je croyais que tu allais m'aider. J'ai essayé de se comporter comme une véritable reine. Je ne peux pas te... je ne peux que te guider sur le comportement à adopter. Je ne peux pas être reine à ta place. Et glossa tout en ouvrant la porte. Oh, Sophira, ce que faites-vous ici Sophira s'effugie un instant puis s'inclina comme si. De rien, n'était Je suis ici pour escorter sa majesté jusqu'à son boudoir. Oh, voici votre escorte, ma reine. Sheshaya prit ma main et me chantait à l'oreille. Si tu peux rentrer chez toi, dis comme reine maintenant, va. Sofira s'était silencieux pendant qu'il m'habillait. C'est une vraie prise de tête, ces robes avec tous ces jupons et autres détails. s'est s'esquissa un sourire encore. N'était-ce pas quelque chose qu'une reine dirait Il convient à une reine de porter telle parure. Je suppose. Oui. Je ne savais rien de la vie d'une reine. Je poussais un soupir en laissant me mettre la robe et les bijoux tous plus somptueux les uns que les autres. À propos de tout à l'heure. Pardon Oh, ce n'est rien. S'il vous plaît, oubliez ce que je dis. Sophia secoua la tête et me passa le coulier au cou. Il sonna une cloche signalant qu'il avait terminé. Quentin, vous m'attendiez Il était appuyé avec beaucoup de goût, comme à son habitude. Il s'inclina respectueusement. Merci, votre Altesse. Et ne me demandez pas pourquoi, mais le jeu décidé de mettre la tête de Chéchin. Il y aurait la place de celle de Quentin. Ne me demandez pas pourquoi. <rire> Je sacrifierais ma vie s'il le fallait ainsi. Votre, votre Altesse, je serais heureux, heureux que vous appréciez le banquier, l'esprit tranquille. Non, mais sérieusement, c'est trop bizarre de voir que c'est Quentin qui parle, mais en fait, on voit la tête de Cheshire. Franchement, c'est. C'est perturbant, je dirais. <rire> Cordaleux, mais il était parfaitement sérieux. Il y avait vraiment beaucoup réfléchi, je me sentais coupable, lui faisait cela parce qu'il croyait que j'étais la véritable reine. Mais je n'avais pas le choix pour le moment, donc je pris son bras et marché vers la salle. Voilà. Il était presque l'heure du dessert lorsque Quentin me guida hors de la salle de balle. Est-ce que ça va Oui, mais Votre Altesse avait l'air fatiguée. Pourquoi <rire> Ça me perturbe par la tête de chuchoter au lieu de de Quentin. Franchement, je le remercie bien que ce ne fût pas nécessaire et je sentis la culpabilité envahir mon cœur, envahir mon cœur un peu plus à chaque pas. Je vais faire en sorte qu'on lui sur la tête jusqu'à sa chambre. Henri était celui qui m'avait sauvé du fleuve. Il avait l'air de vouloir faire quelque chose, mais il baissait la tête en silence. Les servantes nous suivaient avec des plateaux d'argent recouverts de tissus blancs. Il ne va rien dit. Henri continua de troncer sourcils en silence, tout en marchant. Je l'avais trouvé gentil quand il m'avait sauvé. Je pouvais entendre le cliquetis du plateau. « Qu'est-ce que c'est ?» Henri retira le tissu sans rien dire. « Wouah, c'est trop mignon !» Je contemplais des petits gâteaux en forme de cœur et de rose. Des desserts servis au banquet Pour moi Oui, les chefs les ont confectionnés à votre honneur Les ils me firent tellement plaisir Que je souris comme une idiote. Merci, je pensais que je n'avais pas de droit au dessert C'est Henri poussa un petit rire Et s'apprêtait à dire quelque chose Quelque chose. Quoi Une cloche à son grave retentit interrompant La cloche Henri fronça les sourcils lorsque la, la servante se roi Vers la pièce en panique Alice nous attaque Alice est là Alice est là Venez votre majesté. Il n'y avait plus l'ombre d'un sourire sur son visage. On va continuer pour l'épisode 2 hein, parce que franchement, sinon j'ai peur que ça fasse un peu court quand même. Donc on va au moins faire l'épisode 1 et 2. Par ici votre majesté, à la tour des prières. Henri ordonna à trois gardes de m'entourer et les servantes avaient probablement été vécues ailleurs. À présent, il ne restait plus qu'une quatre. Un bruit d'effondrement me fit m'arrêter. Qu'est-ce que c'est que ça C'est Alice Alice « Il est proche !» Un des gars cria des froids, les trois mirent à courir, et je le suivis du mieux que je pus. Ma robe était trop longue et mes talons trop, trop fins. Je ne pouvais pas courir aisément dans cette tenue. « Par ici, madame !» Une porte blanche se trouvait au bout du passage. Le linteau était gravé de fleurs sculptées, tout était taillé dans la pierre blanche, à l'exception de la porte. Je ne fis qu'effleurer la porte et celle-ci s'ouvre brusquement. Eh bien ce n'était pas très sûr. « Votre Majesté !»« Quoi Moi toute seule ?»« Ils avaient dit qu'ils me protégeraient. » C'est la tour des prières. Seuls ceux de sang royal sont autorisés ici. Vous, avez sûrement vous serez sûrement protégés des attaques d'Alicie. Vous serez en sécurité, madame. Sir, Quentin et Chef Henri sont là pour vous protéger aussi. Tous les trois saisons avant de refermer la lourde porte, j'étais à présent enfermée. Tu fais si sombre. Je jetais un coup d'œil autour de moi. N'y a-t-il aucune lumière En réponse, la salle s'éclaira soudain. Quelqu'un se trouvait là. Quoi Comment savais-je que je me trouvais dans un couloir qu'on essayait de cet endroit Non. « Ce n'est pas possible ce !» Cela n'aurait pas dû admettre famille. pourtant, je saisis les bords de ma robe effrayée. Une lumière éclairait la pièce ce qui signifie que quelqu'un d'autre était là. Je ne savais pas si c'était d'un ami ou d'un ennemi. Non, si l'ennemi était là, on ne m'aurait pas dit de me cacher ici. Mais ici, un ennemi s'était infiltré ici. Ami ou ennemi « Excusez-moi !» Appelaient doucement, un en prudent dans le couloir. « Un petit chat noir se trouvait là. Où est ton maître Il y a quelqu'un ?» Je m'approchai légèrement, observant le visage du chat. Il me fixait en retour. « Qu'est-ce que je suis en train de faire Parler à un chat ?» Je caressai sa tête et, et ses petites oreilles tressaillirent. La douceur de sa fourrure réchauffa mes mains. Boom « Boum !» J'attrapais le chat, le tenant contre moi. Une personne nommée Alice est venue nous attaquer. « Tout le monde nous protège, mais je ne suis pas à la révèle. » Je trompais tout le monde, Quentin, Henri et Zelda. « Que dois-je faire »« Ai-je fait le bon choix ?» Le chat me sauta des bras et miaula. Il frotta avec légèreté la queue dressée en direction de l'autre pièce. « Quoi ?» Le chat remue la queue comme pour m'inciter à le suivre. Faites votre choix. On euh... va hmm... bah plutôt le suivre, hein. Ça me tendrait qu'il réponde au rappel, mais ne pas bouger, ça servirait à rien. Où vas-tu D'où venez ce chat Le chat miaulait en grattant à la porte. Peux-tu aller dans cette pièce Il là, et vint se frotter contre mes jambes. Ok, entrons. J'ouvris la porte. Oh, attends Petit chat, où es-tu je courais en direction des mignonnements, passé le seuil. Je distinguais partiellement les choses autour de moi. Quelqu'un se trouvait peut-être là. « Excuse-moi, attends, quoi ?» Chez Chayer se tenait avec ses oreilles de chat, des vêtements lâches et un sourire aux lèvres. « Chez as-tu vu un chat par ici ?» Chez Chayer se mit à rire pendant chant la, légèrement la tête sur le côté. « Ici, chaton, chaton, chaton !» Je n'entendais plus les mignonnements. « Étrange, je me levais en vitesse, me soufflant. »« Que fais-tu là ?»« Oh, pitié, tu te souviens enfin de moi !» dit il un peu sarcastique. Je suis venu t'emmener. M'emmener où? J'entendis un coup de tonnerre, la fenêtre derrière Fushaillard était ouverte et le bruit de la bataille retentissait fort et clair. <coughs> Excusez moi. Tu l'entends? Le son de la bataille? Je pouvais entendre les soldats hurler et le vacarme de la destruction. Je reculais de quelques pas apeuré. Ils ne peuvent pas gagner. Pourquoi pas? Parce qu'ils ne peuvent pas vaincre Alice murmura t il doucement, mais ça va sembler plus fort que le bruit de la bataille sous nos pieds. Que veux-tu dire Alice est l'apocalypse de ce monde. En d'autres termes, il possède le pouvoir de tous nous détruire. Nous ne pouvons le vaincre que d'une seule manière. Combien de personnes ont essayé Quoi Alice est accompagnée de filets à appelés ombres, qui ont la capacité de se multiplier sans fin. Mais pourquoi Un frisson me parcourut l'échine. Le souvenir des visages de mes protecteurs, Quentin et Henri, vacillaient dans mon esprit. Alors nous devons arrêter la bataille. Et comment penses-tu penses faire ça Un autre but de fracas éclata dehors, me faisant crier. N'y a-t-il pas un moyen comme faire un pacte avec Alice Il n'y a qu'une seule personne qui puisse le vaincre. Alors, dépêche-toi, appelle cette personne. Mais je ne pense pas que cela lui plaira. Comment chez pouvait-il être si calme dans un tel instant Que veux-tu dire Ça ne lui plaira pas Trop de personnes sont en train de souffrir. Elle dira qu'elle est occupée ou fatiguée ou qu'on n'y connaît rien on, en combat. Il nous faut quand même la convaincre. Tout le monde souffre. Les trois qui m'avaient emmené ici étaient peut-être blessés. Bon, alors, viens. Je châirai la main, le croissant d'une derrière lui ressemblait à un sourire flottant dans le ciel. Tu vas combattre Alice Hein Ce n'était pas drôle, ce n'était pas le moment de plaisanter. Son expression de ma sérieuse, me voyant si surprise. Cette personne, c'est toi. Je suis celle qui peut vaincre Alice mm -mm. Si tu persistes à fuir tout le monde, dans le royaume sera effacé par les hommes de toi, compris. Ombre, silhouette qui remplissait Faufil effacé. Qu'est-ce que cela signifie de... J'ignorais, je j'en frissonnais. Tu je ne veux pas que cela se produise, n'est-ce pas Bien sûr que non, mais... Chania pencha la tête sur le côté. C'est impossible que je... C'est impossible que je prenne part à la bataille. Bien sûr que tu peux. Il avait parlé avec tant de confiance... Tant de confiance.. Bon, hein tant de confiance que je ne trouvais rien à répondre. Pendant une fraction de seconde, son visage était si grave qu'il me fit peur. Seule, la reine peut vaincre Alice. Les autres cela ne peuvent pas le faire. Marraine, cela doit être toi. Je secouais la tête. As-tu oublié, je ne suis pas la véritable reine. Oui, je me souviens, mais tu peux le faire et tu dois le faire. Une fois de plus, il me tendit sa main tout en prenant son ses curieuses paroles. Tiens, prends ma main, marraine. Faites votre choix. Prendre sa main avec hésitation. Non, c'est mais ça ne servirait à rien du tout. Me hum, connaissant, moi, je vais foncer, hein, prendre sa main immédiatement. Allez, let's go. Je n'étais pas la véritable reine, je n'étais pas reine. Mais je n'avais pas, je pas s'il y avait une chance, une chance que je puisse aider Cheshire Ses mains étaient plus vives qu'elles n'en avaient l'air. C'est déjà mieux Cheshire me tira à me prit dans ses bras joyeusement. Ma vue se brûlait moment, puis j'ai remarqué que je flottais dans le ciel. Non, c'est chouette, c'est cela que tu appelles ombre, Nesta Les soldats se battaient contre des monstres vaporeux. Premier peloton, en position Deuxième peloton, à droite Troisième peloton, en sauvetage civil Quentin Deuxième peloton, en diversion, vite il avait dit qu'il était le commandant de l'ordre de, de chevalerie. Chaque soldat chargé les ombres à ses ordres. Ils ce n'était pas tout. Même les si civils se battaient avec des bâtons et de protéger les femmes et les enfants. Mais chaque personne touchée par l'ombre disparaissait soudainement. Comme s'il n'avait jamais, ex jamais existé, en quelque sorte. C'est euh, bah oui, ça qu'elle peut dire, cette phrase Voici la puissance. Ce de... chalet murmura comme s'il comprenait mes doutes. Un jour, ça finira par tous nous engloutir. On va tous disparaître. Comme ça une ombre s'avançait vers un enfant perdu. Non, nom. Il allait être facile. Il faudra me passer sur le corps. Le lapin de Henri m'a en secours de l'enfant juste à temps. L pour toucha à la queue du lapin et celui-ci poussa un cri de l'heure. Henri mit l'enfant dans un endroit sûr et, apaisant le lapin, il se prépara à retourner au combat. Je frottais mes yeux incrédule. Plus, Plus d'ombres continuaient d'apparaître. Les silhouettes semblaient se récoltent de tous les côtés du champ de bataille. Elles continuaient de naître dans l'ombre des gens, dans l'ombre des flammes. Les ombres émergent sans fin depuis les ténèbres. « Non !» Les soldats de, de Quentin étaient obligés de reculer tout à petit, repoussés par l'armée d'ombre sans cesse plus importante. Sans succès, les soldats combattaient les ombres dès que leurs lames touchaient leur cible et se volatilisaient. Volatilisaient. Comme un effet brouillard, l'ombre s'étendait et se multipliait sans un bruit. Pourquoi « Pourquoi Quelqu'un que quelqu'un les aide ?»« Pas enfin, quelqu'un, toi Tu es la reine !» Chéchaïeur tendit les mains vers le néant du ciel. Un éclair nous aveugla une légende presque aussi grande que moi apparue de nulle part. Voici la clé de la reine avec elle, tu devras céliat. Mais pourquoi Il y existe des sorts magiques que seule une reine peut lancer. Je fixe le visage souriant de chez Shire. Bon, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. On va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolée si j'ai mal lu ou trop vite. Je suis vraiment désolée. Mais bon, vu que j'ai plusieurs petites choses à faire, donc je n'avais pas forcément trop le temps. Mais bon, en tout cas, là, j'espère que ça vous occupera le temps que je parte en vacances dans quelques jours. Parce que je pars en vacances du du du, du, du 17 février au 21 février, je crois. Du coup, pendant la période de vacances où je ne serai pas là, il n'y aura pas de vidéo. Donc, j'espère que cela vous suffira. Et puis sinon, euh, si j'ai un peu de temps pendant les vacances, si je peux... Peut-être que je ferai une petite vidéo ou alors j'en ferai une avant, mais bon, là, ça va être très short. Parce que des... on a des valises à faire, on a plein de choses à faire, mais bon, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, laissez un petit pouce bleu qui fait plaisir. Et surtout, si vous voulez être au courant de mes nouvelles sorties de vidéos, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui est à côté du bouton s'abonner. J'espère que vous allez partager la vidéo, que vous allez aimer. Etc, etc, etc, le blabla habituel hein. sur ce, je vous dis ciao, bye, tout le monde